Vous êtes sur France 3 Paris, Île-de-France, c'est le 18.30. Soyez les bienvenus et ce soir avec vous. On s'intéresse aux risques d'inondation en Île-de-France. Selon le rapport de la Cour des comptes publié en novembre dernier, les crues représentent un des risques naturels les plus importants et la prévention est qualifiée d'insuffisante dans la région francilienne. Alors comment savoir si vous habitez dans une zone inondable Quelles conséquences pour vous en cas d'inondation, que vous soyez propriétaire ou locataire Comment les collectivités territoriales font face aux risques d'inondation Est-il possible de délivrer et d'obtenir un permis de construire en zone inondable. On en parle avec nos invités. Bonsoir Nicolas Gérard Campeuys. Vous êtes ingénieur et co-directeur de l'association CEPRI, collectivité et élus unis pour la prévention des risques liés aux inondations. Bonsoir Simon Carrage. Vous Bonsoir. êtes géomaticien. C'est la contraction entre géographe et informaticien. Vous réalisez notamment des cartes interactives justement sur les zones inondables pour l'Institut Paris euh, Région. Et bonsoir Daniel Tassian, vous êtes avocat en sure. droit public, vous allez répondre à toutes nos questions justement sur les constructions en zone inondable et les habitats. Également, nous serons en direct avec un autre invité, c'est Baptiste Blanchard. Vous êtes directeur général des services de Seine-Grand-Lac, collectivité publique qui œuvre pour la prévention des risques liés aux inondations avec notamment des lacs artificiels qui retiennent l'eau. Et avec nous également sur ce plateau, c'est Céline Cabral de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France pour de nouveau décryptage. A tout à l'heure, Céline, mais pour commencer cette émission, comme chaque soir, regardez ce chiffre du jour, le voici 900 000. C'est le nombre d'habitants franciliens qui vivent dans une maison ou un immeuble situé dans un lieu potentiellement inondable. Ce chiffre provient de l'Institut Paris Région. Vous êtes donc peut-être concerné, chers téléspectateurs. Cette première question, justement, Simon Carage. comment l'Institut Paris Région pour lequel vous travaillez est arrivé à ce chiffre alors comment on calcule ça L'État nous fournit des. Euh, on n'est pas nous, on n'est pas producteur de données risques, mais l'État nous fournit des, euh, des cartographies numériques, et nous notre euh, travail consiste à regarder ce qui se passe sur les territoires, et donc je croise différentes données, euh, en l'occurrence euh, les zones inondables, avec euh, des données d'enjeu de population, d'équipement, de transport, et euh, ce croisement-là me, me permet en fait d'évaluer le nombre de populations, le nombre d'équipements, le nombre d'emplois en zone inondable. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est donc peut-être le nombre d'habitants qui ne sont peut-être pas en zone inondable, mais qui seraient concernés par les conséquences d'une crue. Est-ce que vous avez le chiffre si on cumule les deux voilà. Alors, si, en fait, la nouveauté depuis environ euh, un an, c'est qu'on a travaillé avec les services de l'État pour produire des zones de fragilité de réseau en lien avec les zones inondables. Que ça veut dire quoi, d'ailleurs, une zone de fragilité de réseau Alors, une de zone de fragilité de réseau, c'est une. Euh... Une zone qui est impactée euh, à cause de l'inondation et qui est impactée sur euh, les réseaux d'assainissement, sur les réseaux de chauffage urbain, sur les réseaux d'électricité. Et à cause de l'inondation, vous avez des interruptions de réseaux. Et donc, les gens n'ont plus d'électricité, ne sont plus chauffés. Donc, combien de personnes en tout en Ile-de-France concernées par si, les zones inondables et par ces conséquences donc de crues ?– Eh bien, alors, à ces 900 000 habitants, les pieds dans l'eau, il faut rajouter 1 800 000 franciliens qui vivent dans des zones de fragilité de réseau. Donc presque 3 millions de personnes en fait concernées de près ou de loin ça. par ces crues, ce qui est considérable hein, sur environ 12 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a différents types d'inondations, Nicolas Gérard-Campeuil Oui, alors là, ce que vous venez de démontrer ou de montrer, c'est l'inondation par débordement de la Seine ou de ses affluents, mais on a aussi des inondations de par l'eau souterraine. Hein, dans les nappes phréatiques, dont les nappes phréatiques de la Seine. Et par exemple, tous les réseaux comme la RATP ou les réseaux d'eau potable et d'assainissement peuvent être concernés. Et puis, ce qui frappe de plus en plus les gens aujourd'hui, c'est les inondations par le, ce qu'on appelle, nous, le ruissellement, c'est-à-dire un orage qui tombe sur une ville et... Euh, ça ne réussit pas à s'évacuer intégralement dans le réseau d'assainissement pluvial, et du coup ça déborde dans les caniveaux, ça déborde dans les rues, ça déborde dans le métro, comme on l'a vu le, le 18 août de cette année. – À cause de la bétonisation en réalité de à cause, nos espaces. – À cause de la bétonisation et à cause de la pluie très intense, c'est les deux, la conjugaison des deux. Écoutez, maintenant on va retrouver les différents épisodes de crues emblématiques puisque l'Île-de-France a eu souvent des inondations qui sont restées dans l'histoire. On va s'en rappeler avec vous, Céline Cabral, pour ce premier décryptage du 18-30, Céline. Eh oui, Jean-Baptiste, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro, on va remonter le temps, janvier 1910, crue centenale. Alors je me suis amusée à fouiller un petit peu dans les archives et j'ai retrouvé cette photographie, la tour Eiffel, un symbole de Paris avec les pieds dans l'eau. Autre photo de l'époque assez spectaculaire, c'est l'entrée du métro cours de Rome dans le 8e arrondissement. Une entrée du métro, vous le voyez, complètement envahie par les eaux. Ce n'est pas vraiment étonnant, une crue record a été enregistrée cette année-là. La scène avait atteint les 8,62 m au pont d'Austerlitz. Un peu plus proche de nous dans le temps, juin 2016, une crue estivale, 6,10 mètres pour la Seine. Conséquence, vous vous en souvenez peut-être, fermeture du RERC dans la capitale le long de la Seine. Dans la région, plusieurs villes avaient été touchées, je pense notamment à Melun, Villeneuve-Saint-Georges, Corbeil-Essonne. Et puis, rebelote en janvier 2018, pic de crue à 5,84 84 m pour la Seine à Paris. On a retrouvé les données de l'époque. Regardez, c'est plutôt l'est de la région. La Seine-et-Marne a été particulièrement touchée avec 600 personnes évacuées dans ce département. C'est bien plus qu'ailleurs, vous le voyez. Au fil du temps, on le voit, les crues sont moins importantes. Elles sont peut-être mieux préparées. Mairie et département travaillent pour anticiper au mieux les risques et limiter les dégâts dans la région. – Merci beaucoup pour tous ces détails, Céline Cabral, anticiper les risques, c'est le rôle justement du, du CEPRI, hein, collectivité et élus unis pour la prévention des risques liés aux inondations, hein, c'est vous donc qui en êtes le, le co-directeur, monsieur Campes. Donc on a bien compris, euh, près de 3 millions d'habitants concernés de près ou de loin par les crues, on a vu donc dans l'histoire, on a bien compris que ça existe chez nous, et pourtant la Cour des comptes a réalisé un rapport publié le 18 novembre 2022 en disant que la prévention des risques d'inondation est insuffisante en Ile-de-France. Pourquoi euh, et qu'en pensez-vous si la Cour des comptes dit que c'est assez suffisant, c'est qu'on doit toujours faire plus, vous voyez, 3 millions, il n'y a pas beaucoup d'aléas de, de, ou de possibilités de toucher 3 millions de personnes en même temps. Et donc, face à une telle euh, situation, la Cour des comptes demande d'être beaucoup plus vigilant, de faire des exercices plus fréquents, de par exemple travailler auprès des, des, des industriels ou des propriétaires euh, d'entreprises de, qui vont être les pieds dans l'eau et qui n'arriveront pas à redémarrer. Parce que quelles conséquences chez nous Parce que quand on pense en Ile-de-France, le nombre, euh, je dirais, d'entreprises, de sièges sociaux, ça peut être catastrophique. Une crue, en réalité, ça peut bloquer la région, on peut le dire ainsi Surtout que c'est une crue qui, pas, euh, qui ne dure pas un jour. Elle met 15 jours à arriver, elle dure 3 semaines, et après elle va durer au moins 6 mois voire un an, un an et demi, avant qu'on puisse tout remettre en état. Quand vous voyez, par exemple, le nombre d'établissements scolaires, le nombre d'hôpitaux, de, de, hein, comme euh, Georges Pompidou, tout près d'ici, euh, même votre siège social va être entouré d'eau, il y a plein d'endroits où euh, on mettra beaucoup, beaucoup de temps à remettre en état, à remettre en route. Et ce que la Cour des comptes souligne, c'est que face à l'énorme défi qui va être de remettre en route toute l'économie, de remettre en route ces territoires, eh bien, il faudrait beaucoup plus anticiper des exercices de gestion de crise, de l'information des gens, de savoir quoi faire dans un logement inondé, de savoir quoi faire si mon entreprise doit être touchée. – On parle des risques de crues, hein, qui sont bien importants, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, d'initiation, vous êtes avocat, est-ce que les collectivités, les maires, les particuliers sont bien renseignés justement sur les questions de crues, les conséquences juridiques d'un logement, d'une entreprise euh, inondée ?– Ça dépend, on va dire, ça dépend les collectivités territoriales, les petites collectivités ont des petits moyens, donc par conséquent, non, elles ne sont pas si bien renseignées que cela, A contrario, effectivement, les grandes collectivités… Plus de moyens, elles sont mieux renseignées, elles sont plus assistées. Donc oui, elles sont plus à même de répondre aux problèmes d'inondation. Mais les petites collectivités, effectivement, ne sont pas aussi bien équipées que les grandes. Et pareil pour les particuliers, les personnes privées, un petit propriétaire, non, forcément. Il, il ne sait peut-être pas que son terrain est en zone inondable. à contrario, une entreprise, elle, elle peut savoir que son terrain est en zone inondable. Alors justement pour savoir si votre logement, votre terrain, votre entreprise donc est donc en zone inondable ici en Ile-de-France, il y a un outil très important, on va en parler avec vous Simon Carrage, c'est Cartovis, vous travaillez dessus, hein, vous les confondez, il est sorti en, en 2019, l'outil Cartovis, C-A-R-T-O. VIZ, c'est sur Internet. Euh, pourquoi l'avoir créé et comment vous avez travaillé sur ce projet Alors, je, pour commencer, je voulais dire que c'est un travail collaboratif avec les services de l'État euh, et euh, notre collectivité. Donc, les services de l'État nous ont fourni euh, un certain nombre de données et nous, on a, euh, de par mon métier, euh, créé cette application-là euh, à destination de tous les citoyens, de tous les Parisiens. Euh, Qui ça leur permet de se géolocaliser, de rentrer leur adresse pour voir s'ils si vivent en zone inondable, s'ils travaillent en zone inondable, si euh, leurs gares euh, qu'ils utilisent tous les jours sont en zone inondable. Voilà à quoi sort cette application. – Alors, regardons tout de suite des exemples concrets de cartes. On a testé hein, euh, l'équipe du 1830 ce logiciel, qui est accessible à tous, qui est gratuit, c'est très intéressant. Voilà, par exemple, on est ici à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Le petit point rouge, c'est une adresse qui a été euh, donc inscrite au hasard, à hein, 50 rue Edith Carel. Qu'est-ce qu'on voit sur voilà, le On peut voir sur cette carte-là euh, la zone inondable qui, qui euh, concerne non seulement Paris, mais surtout ici, le, le Val-de-Marne. On voit l'étendue de la, de la zone inondable. Donc, c'est bleu, n'est-ce pas Et ce qui est rouge, qu'est-ce que c'est Alors, vous avez différentes teintes de bleu avec, qui correspondent aux différentes hauteurs d'eau. Et vous avez des teintes de, de rouge, de prune, qui correspondent aux zones de fragilité de réseau. Regardons maintenant sa mort des fossés également dans le Val de Mande. Alors là, c'est assez impressionnant, puisque vous en avez quasiment du bleu partout. Effectivement. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est potentiellement. – Inondable ?– C'est potentiellement inondable, on peut voir le, un ancien bras de la, la Marne, donc on voit aussi que ce n'est pas que le, sur le cours de la Seine, mais également la Marne. – Et pour aller plus loin, regardez l'autre carte, toujours à Saint-Bord-des-Fossés, vous allez pouvoir aussi charter les spectateurs en allant sur ce logiciel, voir s'il existe des équipements type crèche ou autre, c'est bien cela, Alors situé en zone inondable ou en zone situé, euh, fragile Effectivement, situé soit en zone inondable, soit en zone de fragilité, on, on a pu euh, calculer les euh, établissements de santé, d'éducation et de transport qui sont dans ces zones-là. Et enfin, on le voit avec euh, également villeneuve le roi regardez, hein, villeneuve le roi toujours dans le Val-de-Marne, euh, avec de nombreux EHPAD hein, qui figurent sur cette carte. Donc on rappelle l'outil Cartovis, hein, c r t o v i z sur... Internet, est-ce que vous surveillez des cours d'eau plus particulièrement que d'autres En fait, dans cette application-là, c'est essentiellement le, les grandes rivières parisiennes, donc la Seine, mais également la Marne, l'Oise et le Loing, qui sont dans cette application-là. Je voulais aussi ajouter qu'il y a d'autres rivières, je pense à des rivières comme l'Ierre, l'Orge, le Petit Morin, qui ne sont pas encore couvertes par ce type de, de zone inondable et qui, dans les prochains mois, les prochaines années, seront couvertes. Euh, et analysé par euh, nos services. – C'est vraiment très intéressant et très important. Voici donc un outil euh, vraiment concret, Nicolas Gérard-Campoïs. Est-ce que euh, les collectivités territoriales, les maires, les intercoms connaissent bien euh, cet outil l'utilisent que vous le recommandez-vous, associations, qui réunissez ces élus qui euh, donc, travaillent contre les risques inondations ?– Alors évidemment, parce que ce, cet euh, outil est une déclinaison aussi de la, la réglementation française qui fait que l'État dit le risque et qu'après, le maire, qui est le représentant du préfet de police, hein, le maire doit aussi dire le risque à son, à son électeur et à son habitant. Voyons maintenant quelques exemples hein, de scénarii possibles pour vous, téléspectateurs, téléspectatrices, avec l'avocat d'adaptation. Par exemple, euh, mon habitation est en zone inondable. Je le découvre grâce à cette carte. Qu'est-ce qui se passe Il faut contacter une assurance, il faut contacter un, un avocat si mon appartement, euh, locataire, propriétaire ou quoi que ce soit est dans une zone inondable pas forcément. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de zone inondable, c'est qu'il y a plusieurs catégories de zones inondables. Il peut y avoir une zone inondable d'allié à faible, c'est-à-dire peu de risque d'inondation, ou bien l'inondation ne sera pas importante. Et puis on a d'autres inondations alliées à moyen ou alliées à fort, c'est-à-dire là, il y a vraiment un risque très important que l'inondation ait des conséquences très importantes, tant pour les biens que les personnes. Donc ça dépend de la gravité de, du risque d'inondation. Vous voulez réagir, M. Campaïs – Oui, alors cette gravité est bien dite dans les cartes, et ensuite, si vous voulez, euh, derrière cette information-là, après, il peut y avoir des recommandations très concrètes faites par le maire dans le document d'information, par exemple, sur les risques majeurs qu'il est amené à faire, dans son plan communal de sauvegarde, et puis bientôt dans les plans intercommunaux de sauvegarde, puisque la, la, la loi Matras a demandé que les collectivités, euh, en intercommunalité, s'organisent aussi pour la gestion de crise et de la post-crise. – Il faut se rapprocher des intercoms et des mairies. Est-ce que l'on peut construire… – En zone inondable, maître Tassian ?– Alors du coup, tout dépend euh, de la zone inondable dans laquelle on est situé. Si on est dans une zone inondable à faible risque, on peut construire, les documents d'urbanisme va prévoir des recommandations, par exemple construire euh, en fonction du niveau du cru, ou bien mettre en place des protections, des bâtards d'eau devant les habitations, et à contrario, si on est dans une zone d'inondation à risque très important, là on n'aura pas le droit de construire. Monsieur Campbell, est-ce qu'un maire peut délivrer un permis de construire en zone inondable On l'a vu, ça existe euh, concrètement, ça peut paraître très surprenant d'ailleurs. Pourquoi Alors aujourd'hui, oui, le maire peut... À partir du moment où le plan de prévention des risques d'inondation prévoit qu'il est possible, avec certaines recommandations de construire, le maire peut délivrer un permis de construire. Ce qui est important surtout, c'est de dire à la personne qui va construire quelles sont les conséquences. Par exemple, sur une crue de la Seine, vous allez avoir le rez-de-chaussée qui va être inondé, vous allez peut-être ne plus avoir d'eau potable, d'assainissement et d'électricité. Les étages, eux, n'auront pas de dommages. Est-ce que vous avez des chiffres sur les personnes, enfin, ou le nombre de logements, je ne sais pas, euh, construits en zone inondable en Ile-de-France oui, Je vais vous citer deux chiffres qui sont assez euh, parlants sur le, la construction en zone inondable. Le premier, c'est que depuis euh, 2000, on a rajouté 100 000 personnes dans ces zones inondables. Euh, du, du fait de la, tout en respectant les PPRI, hein, mais du fait de la, la densification, de... Et deuxième chiffre, c'est que dans, sur Paris et euh, la Petite Couronne, c'est euh, euh, 90% des zones inondables sont déjà urbanisées. C'est très important. En cas de cru, est-ce qu'on peut s'attaquer au maire qui vous aurait délivré un permis de construire s'il y a un décès dans le logement euh, inondé Non, pas forcément, parce que si le maire, au moment des faits, euh, lorsqu'il a délivré son permis de construire, il n'y avait pas de risque d'inondation, là, le maire, il ne pouvait rien faire à l'époque. Euh, là où le maire encourt sa responsabilité... C'est s'il a sciemment délivré un permis de construire alors qu'il savait que la zone était en zone inondable et qu'il ne pouvait pas normalement délivrer de permis de construire. Là, effectivement, le maire peut engager sa responsabilité. – Vraiment, c'est assez complexe, mais en tout cas, on a appris hein, ce soir qu'effectivement, zone inondable ne veut pas dire inconstructible. Ça, c'était un point qui peut paraître surprenant. On peut évidemment s'en douter. Maintenant, parlons de prévention. C'est très important. On va retrouver tout de suite Baptiste Blanchard, directeur général des services de Seine-Grand-Lac. Bonsoir, monsieur Blanchard, collectivité publique qui œuvre pour la prévention des risques liés aux inondations. Euh, quelles sont les fonctions des lacs, euh, quatre lacs artificiels, un hein, trois en Champagne et un dans le Morvan, pour la capitale et l'Île-de-France Bonsoir à tous. Alors, effectivement, nous exploitons depuis 50 ans maintenant euh, ces lacs-là qui sont des lacs réservoirs, qui fonctionnent finalement comme des grandes baignoires. Le principe est assez simple. Euh, comme maintenant, en hiver euh, ou au printemps, à partir de la Seine et de ses affluents comme la Marne, nous remplissons ces barrages, ce qui permet de stocker de l'eau, et nous la restituons l'été. Et ça permet finalement de faire deux choses. Euh, cet été, on l'a vu, euh, la moitié du, du débit de la Seine euh, qui coulait à Paris venait de nos lacs. Ça permet d'alimenter de, de, Paris en eau potable. Et puis l'hiver... Ça permet, lorsqu'on a une crue, de capter plus d'eau qu'on que le ferait normalement. Et ça permet de réduire le débit et la hauteur de l'eau à Paris. Ça peut aller jusqu'à 60 à 70 cm On voyait tout à l'heure l'exemple de la crue de janvier 2018. En fait, en janvier 2018, on avait une crue plus importante qu'en 2016, mais on a pu stocker dans nos lacs, suffisamment d'eau, ce qui a permis de diminuer la hauteur d'eau et d'éviter l'inondation du RERC. Et ça, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de dommages évités, donc ça n'a l'air de rien, c'est quelques centimètres gagnés, mais ça peut compter beaucoup. Merci beaucoup Baptiste Blanchard, directeur général des services de Seine-Grand-Lac. Et pour être très précis, un cinquième projet de lac, justement en Seine-et-Marne, complètement dédié à l'accueil de ces eaux en cas de crue, et donc en, en, je dirais en projet. Et enfin, hein, il y a également un programme d'action qui est coordonné par Seine-Grand-Lac de prévention des risques inondations. Est-ce que par exemple, il faut mieux entretenir les cours d'eau C'est une question qui revient souvent parmi les habitants d'Île-de-France. Réponse, M. campes Alors déjà, il faut entretenir les cours d'eau parce que c'est un patrimoine naturel et que c'est agréable de, de se promener au, autour des cours d'eau et auprès des cours d'eau, que c'est de la biodiversité, voilà, que c'est des, des, des lieux de fraîcheur et tout. Et puis c'est vraiment utile d'entretenir les cours d'eau pour les crues euh, les, les plus fréquentes, celles qui, qui vont euh, emmener les, emporter les arbres et puis risquer de les emmener dans les ponts, etc. Et pour ça, les incroyable. crues les plus graves, euh, l'entretien des cours d'eau ne change pas vraiment le débordement des rivières. Les rivières, en tout cas, elles vont déborder que les cours d'eau soient correctement entretenus ou pas. Faut-il construire des digues ben, il y a déjà actuellement près de 100 km de digues, hein, 150 km de digues en région parisienne qui existent déjà. Et les digues c'est efficace Jusqu'à un certain niveau, mais euh, si on se retrouve avec une crue type celle de 1910, euh, les digues, les murettes ne, ne serviront plus. Donc euh, une bonne part en fait, de, de la prévention du, du risque d'inondation passe aussi par le, le, des, le bon comportement, par une préparation, par une gestion de crise euh, mener comme il se doit. – Et d'ailleurs beaucoup hein, d'exercices, enfin beaucoup peut-être insuffisants selon la Cour des comptes, mais en tout cas il existe quand même des, des exercices hein, à travers l'Île-de-France, on pense notamment à Saint-Mort-des-Fossés -des -des dans le val de marne ouais. qui réalise régulièrement des exercices, faut-il en, en réaliser davantage avec la population les, les secours d'ailleurs qui sont associés à ces exercices ?– C'est complètement indispensable, ne serait-ce que d'ailleurs, parce qu'une partie de ces protections de digues, c'est du tout ou rien les digues. Tant qu'elle fonctionne bien, on est protégé, mais encore faut-il que de derrière, il ne pleuve pas. Parce que si vous avez de l'eau qui s'accumule derrière, il faut la renvoyer dans la Seine ou dans la Marne. Et puis une fois que, que ça ne fonctionne plus, on est tout d'un coup inondé. Donc les exercices sont indispensables, selon vous, il en faut plus, il n'y en a pas assez peut-être voilà, Il faut que tout ce qui traverse la digue soit aussi bien obturé, bien protégé et tout. Donc on a souvent des protections immovibles qu'on vient mettre en place. Vous avez par exemple la RATP, qui a des équipes qui s'entraînent, Pardon, qui s'entraînent régulièrement pour protéger toutes les entrées d'eau dans les métros, mais ça, ça demande des exercices. Je, je rajouterais que cette, euh, ces exercices-là sont indispensables à la construction d'une culture du risque. C'est euh... le mot de la fin, vraiment on a bien compris, indispensable pour bien se préparer à ce risque. Merci beaucoup à vous Simon Carrage, je rappelle vous avez réalisé la carte Cartovise sur internet, c'est très intéressant pour aller voir si vous êtes ou pas en zone inondable. Merci Nicolas Gérard Campeuil, c'est un co-directeur de l'association qui a des élus donc unis pour la prévention des risques, d'inondation et merci Daniel Tassion, avocat en droit public, émission passionnante sur ce risque de crue à retrouver bien sûr sur france.tv, tout de suite votre 19-20.